Décidément là, entre un qui va à deux à l'heure et l'autre qui tourne, qui a besoin de 20 mètres pour tourner. que des champions. Salut tout le monde, dites-moi comment ça roule. Euh, semaine entre les fêtes, pas de vacances. Retour au boulot, dites-moi si vous avez été gâté. Que vous a apporté le Père Noël La vache, il fait froid, faut que je ferme mes aérations là, je le sens tout de suite. Euh, que vous a apporté le Père Noël Donc, moi, un super disque dur de compète. Donc, j'ai plus loin de vous trouver des excuses pour être à la bourre ou euh, paumer des rushs ou des trucs comme ça parce que là, je commence à être équipé. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez été suffisamment sage pour que le Père Noël vous apporte quelque chose. Quelque chose et si oui quoi. Oh, je suis allé voir Avatar. Euh, Blabla. À l'instant, je suis rentré à la maison, j'ai fait mon petit déj et après je pars au boulot. Avatar, la voix de l'eau. Avatar 2 donc. C'est quand même euh, bluffant comme film. Moi, j'adore. Je suis complètement happé. J'ai rien à redire. C'est très long. Objectivement, c'est un film très long, mais moi tout me va. Il y a des différents rythmes. Il y a je suis fan, j'adore complètement, ça me parle complètement Vous l'avez vu ou pas Et est-ce que vous l'avez aimé ou pas Et le 1 d'ailleurs, vous l'aviez vu ou pas et vous l'aviez aimé ou pas Le 1 pareil, je m'en souvenais pas, je l'ai vu cette nuit et du coup je me suis fait une petite séance de révision euh, Avant, ouais, non, mauvaise idée le pigeon là, merci euh, Pareil hein, Masterclass, alors le 1 je l'ai trouvé très politique en fait Très, euh, soit James Cameron, il est adepte du New Age et de, euh, des sectes un peu euh, comme ça, où tu fais des bisous aux arbres et tout. Et en plus de ça, euh, mais ça je pense que c'est d'une façon générale, tout le monde peut s'identifier. Il est très euh, contre la destruction des forêts. Ça je pense que personne pourra le critiquer. Hein. Le 1, clairement, avec leur recul, c'est euh, l'Amazonie. Là le 2, très philosophique. Bon bref, j'ai kiffé. Hey, y a du monde quand même hein. si c'est encore les vacances, euh, ils ont tous dû reprendre le boulot parce qu'après avoir acheté les cadeaux de Noël, ils ont plus de thunes ou alors euh, bah, ils sont restés dans le con, ils sont sur la route au moment où moi je vais bosser quoi Incroyable, c'est peut-être ça au vu du nombre de coffres de toises et de vélos dans les dans ou sur les coffres Non ça va y'a pas tant de monde Enfin, comme double périph' ça change vite ne nous en pas. Les journées commencent à rallonger et franchement ça se voit de ouf. C'est impressionnant. Ça fait que on est le 26, donc ça fait 4 ou 5 jours que ça rallonge. On a déjà dû prendre un quart d'heure, ça se ressent incroyablement. Alors là lui il est formidable l'allemand Tu peux choisir une voix s'il te plaît, merci. Le mec il a cru qu'il était assistant de l'ambulance quoi. Oh il y a la police devant l'ambulance, incroyable. C'est pour ça qu'elle avance aussi bien. Et ça c'est un métier. Ça m'impressionne à chaque fois et à chaque fois j'ai un peu envie d'aller les rejoindre quand même. Motard de la police. Pépite. Bien ouais, je les gars. Enfin là on rigole mais Samu escorté, c'est que ça doit être grave. Hein. motard, oh ouais, incroyable, attente, ça passe, merci, j'ai touché le truc mais il est tout mou donc c'est pas très grave, c'est pas grave du tout même. Bon oh, ça je, tombé, je pas loin mon ami, déconne pas. La vie c'est beau, c'est bien la vie. Allons souhaiter... Oh bah bon, tiens ils auraient pari ça à Noël. Motivé bon, la mairie de Paris. Souhaitez-moi bonne chance et on y retourne. Je suis à chef, j'ai envie de dormir. Oui bah c'est bien T'as pas inventé les limitations de vitesse toi N'importe quoi Il a 90 sur le périph' le camion Au moins Le périph' est plutôt tranquille la nuit Si ce n'est voilà quelques excès de vitesse Quelques excès de vitesse De véhicules qui devraient être Particulièrement J'ai pas de mot Particulièrement, irré Particulièrement irréprochable Même quand j'ai le mot j'arrive pas à le sortir Terrible Et bien il fait froid là Bon la vache ça a bien chuté dis donc Je m'y attendais pas Je me pèle le jonc Et bien merci à tous d'être resté jusqu'au bout bonne soirée, rejoignez Noël bonne fête rendez-vous demain pour la prochaine